Voilà donc... Non, attends, la crime solo. Hum donc on peut faire n'importe quoi. Hum... Ah, c'est bien marqué, vous en pensez. J'avais C'était celui-là, comme ta On va pas ici. jusqu'ici, non Bon. Ah, d'accord. Ah, j'ai vu en C'est On entend le son du jeu. À la fin il faut que je fasse garde. Wow. En plus tu vas soupi. Ouais, après l'autre tu va venir et.. Il un peu Bah il est.. Mais je pense que tu vois le mec bleu là, le... mm -hmm. qui vole. Mm -hmm. Et eh ben lui là. Et eh ben je crois que. Il est pas censé être à la fin lui. Je crois que c'est que le. Ah après lui il s'en va. Bah normalement ah, même il, il est là, tu vois pas. Bah, normalement il devrait pas être là je pense. Ah ouais. Non on s'entend. Ok j'ai envie d'y aller maintenant. Ok c'est bon. Ah enfin, il là, est à C'est quand même. Il, il touchent. Là ils sont deux en, en même temps, temps, temps. temps donc. On les entend déjà. Genre... C'est quoi qu'on entend en même temps Le jeu oui. Ah ouais On oui. entend déjà avec Zéla rigoler. Là il se réveille dans le film. on est où Tu y arrives à créer un sort Ouais, je sais pas, je crois que tu t'es c'est un peu plus fort mais on a là, pas, là. la phase euh, avec crime euh, tout seul sans sans la tête mais il faut attendre qu'il soit plus longtemps je crois c'est juste Non, non On entend je vais attendre qu'il passe voilà euh, arrière et là j'ai... Ok, ok. Ah je sais pas quand je t'ai souillé. Ah bah pas grand. Il faut que je vienne, non, non Il vient plus du j'ai un peu gagné là. Hein? C'est le moment où le mec ne voit pas. Il fallait. Putain, j'ai réussi. J'ai réussi. Ah, ouais, où Il va s'énerver contre nous. Ah, bon ah, ils sont vivants. Ils vont mourir. Maintenant. Ah, c'est tellement bête d'avoir quitté euh, euh, l'endroit caché. T'as cru vraiment qu'on allait rester euh, sur cette montagne ah. Ce n'est pas drôle. Ah, bah, ça, c'est sûr. Que ce soit pas drôle. Genre... J'espère que les filles vont bien. Ah non c'est.. Euh... Je dis n'importe quoi Mais Allez les allez, filles, les filles. On, y on y va. Les filles Les filles. Dire quoi? Me... qu'est ce qui ne quoi? pas Je sens quelque chose un système 16... me changer en Je 16... Je vais me ah, bon. Je vais que tu dois te tuer qu'est-ce Qu que tu as je peux rester encore qu'est-ce que tu fabriques je... Je... je vais, me... Je vais me... éliminer me éliminer moi-même ouais. attends non s'il te plaît je suis content que que je te rencontre. C'est une bonne personne. Je sais des dans du mmh. euh sang. Euh, euh, mort pathétique pour ce robot. qu'est-ce que tu fais là Chut. Ne bouge pas. Non, attends. <tousse> allez, allez, ça. C'est tu... qui il nous téléporte quelque part. Un plus, on du coup, ou du On ou du faire ou du Voilà. Film s'il te plaît, tu peux pas euh, faire Ouais, on fait pour, euh, pour... Je suis mort, petite, et tu vas mourir aussi. Je veux pas mourir. Tu veux juste abandonner. Je veux pas abandonner, n'est-ce pas... Et tu meurs aussi. Oui. facile pour nous. juste laisse-moi tranquille. bah oui c'est enlevé. voilà bonjour à nous. ah c'est ton truc qui s'est éteint. quel truc il s'est enlevé ce papier. Pour... ah ouais. mais bien. ouais. attends il s'éteint j'ai donc beaucoup de propos. Non, c'est pas grave. là. Je devrais juste abandonner. Abandonner. Ah bon. <rire> non, non. non. Oh, Ah, -ce que. Ah, c'est dans la C'était dans la vidéo qu'on ne pouvait pas montrer. C'est trop fort. Et après, c'est trop faible. Oh, mais merde, Sinon, n'en va arriver. Ah ouais, Putain, mes t'es gars. Putain, Voilà ah, un peu est mon micro <soupir> Ok, Allez, gros. Je... De toute façon, on refait ce de passage. jusqu'à qu'on arrive. De toute façon, Dégage viens par là. Oh oui. C'est bon c'est bon. Dégage Quand c'est pas Dégage Ça ça Dégage tes. Dégage tes. Dégage tes. Dégage tes. Dégage copain. Dégage tes. Dégage tes. mais va Le son du jeu, non, mais une micro, c est... C est... le micro c'est le téléphone, oui. c'est pas euh, le super, super. Bien, Bien. je corrige, c'est pas grave. Oh, oh. Oh, oh. Non mais crime, crime. Je vais faire ça. Donc, on reprend ici. Il est mort, On est faire ça. ça. Ouais, je Ah oh oui, je suis je... Mettez-moi tranquille. Merci. Putain mais il Ah j'ai un petit peu plus longtemps que on va en mettre des Il y bah oui, il vole, de l'équipe Ah, il y a de l'équipe Il y a l'équipe de l'équipe de l'équipe un l'équipe de l'équipe de Ah, ah c'est ah, bon, c'est bon, c'est bon, c'est faire toucher bon, ah attends c'est bon, c'est bon, c'est veux bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Ah c'est Nukes Il fallait qu'il fasse. Oh on a réussi T'es en vie Tu peux rien Mais non non Que tu parles Ça ça m'est Non, excellent C'est uh, C'est une bonne rencontre avec toi, n'est-ce pas? pas? Je suis en normal, mais donc... ce. Beauté, beauté. Je. Je peux pas te tuer. Te tuer. Ah, bon? ah bon, Toi? avec les mains de okay, vanilla, vanilla c'est sa, mère, sa en mère en gros euh... après je me suis dit suis... mis... avec... ah avec qui avec de, de... de vanilla ouais. Ouais. Ouais. c'est plutôt ça même vu de plein normalement ah ouais tu es là-haut ouais vous n'avez dernière... même pas de dernière voilà, ouais. je suis désolé que je ne peux pas, ah, pas tu peux pas résister, c'est le Mon enfant, mon Deux blessés, je veux pas te blesser Mais avant que tu me tues, je veux te dire quelque chose Oh, bien sûr, quelque chose que je te bute, Il est Ah, il parle oui. de Sonic. Il ah, est Je suppose oui. que oui. Il est envie de Sonic. Sinon, il pourrait nous oui. faire oui. ça avec lui. Les... Oui. Je suis désolé, oui. maman. S'il oui. ah. oui. te plaît, aide-moi. Oui. Oui. Euh. Kim, oui. oui. s'il oui. te plaît, oui. ne pars pas. Oui. Ah, oui, euh, Peut-être Peut-être que je devrais, devrais partir, à, partir à, la à, la à, la ville. à la ville Et c'est oui, oui, oui, oui, oui. quelque, quelque, quelque chose Je sais pas Je sais pas quoi pas On a way ou idées tout Partir ou, ou Déjà. Ok non, non, euh, je peux pas, je dois t'appeler, sauver moi-même. C'était un choix à faire. À faire. Donc. Donc Je vais voir qui j'ai réalisé. Les gens, les... Les... Bah, les citoyens. les citoyens. Je pense ouais. une... que c'était le mauvais choix du jeu que... Pourquoi Les gens envoient les, les, gens les autres. autres en bah, mais, mais ils sont est en fantôme. Mais... Mais... Bah va ah, bah, <rire> se bah, jeter quoi. quoi Bah volaire, ouais. vrai. Mais va ouais. bah, se bah, bah, jeter dedans. Voilà, on va mourir du jeu. Non mais il pas Elle t'a tuée je sens que tu crimes à c'est crime. quelque chose. Ouais. <rire> ah bah oui, bah c'est tué elle-même. Elle Très bien, je vais je aller vais voir la Mr. Emerald. Quelque part. Il, Il pleut. L'orage Il Il Il Il Il arrive. arrive. Ah bon, l'orage arrive. Ouais. Ah. ah. C'est le combat contre Alice et Xenor. Je savais que je t'allais te trouver ici. Tu parles de qui T'es trop prévisible, Alice. Salut, Xenor. Ah oui. c'est la même scène que a eue. Donc le meilleur choix c'était quoi C'était des of je pense. vrai, c'est chiant. Donc là on va voir là, on ce que ça fait si on aide, on aide, aide tout, le tout le monde. Oui, oui. je vais aider je vais la, aider la ville. ville. I heard from, from Knuckles, Mr. Knuckles. Ah j'espère ah, que Monsieur Makus qu qu et la Master et mode il, il, il peut utiliser son utiliser pouvoir Secte Sector Strong Danger Ah on a un nouveau oh, niveau à faire. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Oula là ouais, on a c'est bleu, bleu, hein. bleu. Ouais. Ok, ok. Très bien, très Ah merde, si on en touche on trop, on meurt. Oui. Euh, ah, je vais Je suis mort Super, super. Ok Ça va Non, tu es Ah, toi ouais, ouais, ouais. Ah ça Il n'y ah, a pas de vie. C'est dur. Parce qu'en fait, si en je l'ai... Ouais Ouais, non Il est tombé. Désolé pour, Désolé, pour les... <rire> putain Rien de faire des <rire> collets Putain Il Ouais, ouais, c'est quoi ça C'est moyen Tu pas putain. Mais nah, maintenant, il faut aller doucement. Je dois, je dois, je dois. Ah, tu faire que le crime, ça c'est bon, ça, ça, bon, bon. un peu compliqué. pas, On peut essayer de survivre, mais on va pas survivre. La <laughs> Wow. Doucement, les gars. Je de